Le problème c'est que Michel il est allé en Afrique, il a fait une ou deux fois des marchands, enfin des, des boutiques, enfin bon, de, de, puis des marchés, il est revenu avec des choses totalement bidons et on s'est dit qu'après tout un filtre ou deux, ça serait peut-être pas mauvais. Le filtre c'est quoi C'est le marchand français qui achète. Le marchand belge. Ou enfin, hein. belge, enfin ce que vous voulez, c'est le marchand on qui achète. Il filtre la marchandise qui arrive d'Afrique. Alors si vous êtes en Afrique, vous ne filtrez rien du tout, sauf si vous vous y connaissez très bien. Bon, au début, on n'y connaissait pas grand-chose, il fallait faire un peu confiance, il fallait apprendre. Donc, c'est à travers les marchands et les lectures, mais la lecture, c'est bien, c'est abstrait. Donc, il faut voir des objets. Les objets, on envoyait sans identité, mais on envoyait chez les marchands qui eux-mêmes avaient filtré les objets qui étaient bons. Quand on recherche d'où viennent les objets, qui les portaient, euh, il y a toute une histoire derrière. Vous arrivez à savoir si certains objets étaient portés comme amulettes, des fois même, amulettes contre quoi euh, arriver à savoir si c'était des hommes qui les portaient, si c'était des femmes, pourquoi c'était à la main gauche et pas à la main droite. Si Il ça a, servait de monnaie. Si, si ça servait de monnaie, euh, si c'était si c'était des chefs, si c'était... Vous avez toute une histoire derrière, mais ça, faut se donner la peine de rechercher. Ils vous vendent aussi en fonction du respect qu'ils ont pour vous. C'est-à-dire que s'ils savent que vous connaissez les objets, que vous connaissez leurs histoires, que vous savez à quoi ça sert, ils vous présenteront et des les choses. Et qu'on les respecte. Et qu'on les respecte, qu'on respecte les objets. Et eux, ils vous trouveront des choses très Bien. Ça les intéressait de voir qu'il y avait des gens qui cherchaient des objets authentiques, même si ce n'était pas des, des objets qui valaient euh, des sommes astronomiques. Ouais. parce qu'on n'a pas fait ça avec beaucoup de moyens. Moi, j'étais fonctionnaire, ce n'est quand même pas des, des revenus colossaux. Hein. Et, et de digérer la collection, c'est-à-dire qu'elle était plutôt du côté dépenses que du côté recettes. Ça, C'est hein? sûr. Et donc euh, c'est elle qui achetait, et les marchands étaient bien rentrés dans notre système, c'est-à-dire qu'elle elle allait chez les marchands, qui souvent lui mettaient des pièces de côté, puis elle les ramenait le soir à la maison, parce que moi je, je, je travaillais, hein, donc euh, je n'avais pas le temps de courir les marchands, ni d'aller dans les salles de vente. Et donc chez les marchands, elle, elle se faisait prêter les pièces, et puis le soir euh, je rentrais puis je trouvais sur la table ou par terre euh, euh, la récolte de la journée, <rire> et, et puis comme elle en ramenait toujours plus que l'argent que, que l'on avait, et eh bien... Il y avait des discussions sans doute. Eh bien, voilà, on a discuté. Hein. On peut dire que chaque objet a été négocié, d'abord avec le marchand et ensuite entre nous deux. Finalement, et... c'est une expérience assez intéressante et, et, et on... on on a décidé que de continuer. Hein Après oui. nos donations, vous avez... Vous avez... Non, en fait, on a donné, euh, dans les objets africains, on a donné 95% ouais. de... Après, on a continué un petit peu, parce que c'est très dur de s'arrêter. Pourquoi est-ce que vous avez donné On a donné pour assurer la pérennité de... Du travail, essentiellement du oui, le de Oui, les données. ensembles et du travail. Puis maintenant, Exactement. je suis à la retraite, donc, euh, donc on, on fait quelque chose, euh, toujours à deux, sur une base un peu différente, parce que maintenant, moi, je peux aller chez les marchands aussi. Quand on trouvait un objet, on n'avait pas toujours les moyens d'acheter. Ensuite, on trouvait surtout... Il fallait déjà trouver l'objet. Parce que les marchands, les bracelets ou les coiffes, ce n'était pas leur priorité. Donc ils en avaient, ou ben, ils avaient eu l'occasion, ou bon, mais en fait, disons qu'ils ne cherchaient pas ça systématiquement. Donc ça passait pas tellement sur le marché, c'était un gros boulot de chercher. Donc quand on trouvait quelque chose, on avait tendance, si ça nous paraissait bien, à acheter, après à chercher la documentation dessus. Et si ça complétait une série, on était super contents. Mais on n'achetait pas d'abord en disant « ça, ça complète la série ». Le problème, c'est que nous, il n'y avait déjà pas de répertoire, donc on ne savait pas. On achetait des trucs où il n'y avait pas Si vous voulez, les séries, c'est nous qui les avons faites. C est, c est nous Maintenant, ça paraît enfantin, parce qu'on l'a faite, la série, mais avant qu'on les faite. C'est pour ça que le bouquin sur notre collection, euh, les marchands, ils l'ont tous. Il n'y a, a pas tout, puis il y a peut-être des choses qui ne sont pas justes sur le bouquin, mais on a, on a essayé de faire des séries, alors qu'avant, il n'y avait, y avait pratiquement rien au niveau regroupement. Il n'y avait que le livre de Troie. Les, de les chapeaux. Pour les objets en métal, il n'y avait que le bouquin de Blandin. Mmh. Et, et regardez les chapeaux. Sur les chapeaux, on en a eu combien des, des chapeaux ah, Je ne sais pas, il faut leur demander. Ah, Peut-être une, peut une, une, peut une trentaine Peut-être pas. Mais Ou en 25. Pas, pas ah, ben les, les, gens, les gens, sur les coiffes, ce type de bonnet, ce type de bonnet, personne n'a acheté ce genre de truc. Et puis quand il est arrivé, des chapeaux du chapeaux du Cameroun, euh, là on a fondu, on a dit « c'est pas possible, on ne peut pas laisser ça ». Alors, ce vêtement, c'est le, le prototype du vêtement africain euh, traditionnel. Il est fabriqué avec des bandes, hein, voyez, qui sont faites sur un métier à tisser le, local, c'est des bandes de 10 cm. Et, et dans les vêtements africains traditionnels, faits avec ce genre de bandes-là, il n'y a pas de biais. Ça, c'est un vêtement totalement traditionnel. Ça, c'est un motif très, très classique du, du nord, enfin, du, du Sahel, enfin, du, nord, oui, oui. du nord Nigeria, avec les... Et les huit couteaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le summum du bel objet, euh, c'est le, le, le beau volume, la belle patine, euh, un, une histoire. Euh, bien Sympa, ouais. euh, oui une, une véritable histoire enfin bon qu'on sache à, à quoi ça sert mais pour bon, nous <rire> c'était le premier critère il fallait qu'un objet soit beau ça, ça nous plaît. parce que même pour mettre dans une série si vous, vous mettez un objet qui est intéressant au niveau de série mais qui est moche enfin bon je veux bien au niveau musée ça peut être intéressant mais enfin euh, si vous voulez même convaincre un musée euh, de prendre vos objets, ou si vous voulez faire un bouquin sur vos objets, si vous avez une série avec des objets qui ne sont pas beaux, ça va franchement être difficile. Les objets, on veut qu'ils soient à peu près présentés, qu'ils soient visibles, ou qu'ils soient, oui, qu soient réellement euh, visibles à peu près comme il faut, et si possible, de manière à peu près esthétique. C'est d'ailleurs la principale question qu'on vous pose quand vous êtes collectionneur. Comment est-ce que vous gardez tous vos objets alors il y en a beaucoup qui ont des cartons, hein, c'est en dans le carton parce que c'est ce le plus simple, les cartons ça s'empile, mais alors ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est terrible c'est que quand les objets sont dans le musée, il faut mettre des gants, <rire> hein, parce qu'il ne faut pas... Euh, bon, donc, euh, donc on se plie à l'exercice, mais, mais le plaisir de l'objet c'est d'abord de le toucher, ça, euh, <rire> bon ça, ça si vous le caressez ça tombe en morceaux, il faut faire très attention. Mais déjà les bronzes, regarde, ça, ça c'est déjà, voilà. déjà plus plaisant. Là il y a eu beaucoup d'incisions, donc il y a de la terre qui s'est mise dans les creux, et la terre est restée dans les creux. Les, les, deux, torques, les deux torques, ça c'est des objets qu'on a beaucoup aimés, parce que c'est à la fois des, des parures, ça sert aussi de, de monnaie. Mais hein. là c'est des, des bronzes qui sont quand même vieux, puisque le bronze de doré est devenu noir. On a l'ébauche, telle, telle qu'elle sort de, de, du travail du... Du, forge, du, du fondeur mmh. puis du forgeron parce que c'est d'abord fondu puis forgé la, la pièce reçoit sa décoration, sa décoration finale faite par des, par, par des là ce sont des, des chevrons j'aime bien aussi les objets qui, qui, qui, qui intriguent un peu des objets ça, un, peu rare, un peu rares oui ça c'est moi exactement ce moi j'aurais jamais acheté ça voilà, c'est ce que je pensais et celle-là, je suis contente en la regardant, parce que les plumes, effectivement. Là, c'est des, des plumes qui ont été rallongées. En fait, il y, a, il y a deux sortes de plumes. Les plumes, elles ont été rallongées, il y a un tiers qui a été rajouté. Alors c'est drôlement. C'est drôlement bien fait. Hein. c'est pas du rafia synthétique qui a été passé n'importe comment. En plus, elle est, elle est, il y a des. Et là elle brille. C'est les usures au niveau des frottements. Ouais, elle, est, elle est très bien je suis très contente ouais, finalement elle est bien ouais bon ouais. ouais, peut-être bien fait de l'acheter ouais, ouais, si, si, est... alors ça ça va ensemble hein, les deux, alors, les deux, ça les deux objets ça et ça ça va ensemble oh, hein? ouais. donc ça ça a été euh, ça c'était la, la coiffe ça faisait comme une espèce de coiffure supplémentaire un peu euh... comme le casque corinthien ça c'était hein, derrière <rire> voilà ça c'était ça c'était derrière ah c'était derrière sur la nuque. Ah, voilà. oh là, là. Et devant, mal ça c'était sur le front ça alors ça, j'ai trouvé en vente. Dans une toute petite vente où il y avait des meubles et tout ça, il y avait quelques objets qui avaient été ramenés du Gabon. Et ça, c'était un cache-sexe. En fait, il y avait une ceinture. Et le cache-sexe, ça, ça se passait derrière. Voilà. Ça se passait dans la ceinture, voilà. au niveau des fesses. Ah, voilà. Actuellement, on est orienté sur ça et ce genre d'objets aussi. Vous voilà. oui, voyez, des objets, par exemple, ça, ça a l'air relativement traditionnel, mais le petit bonhomme, il tient une kalachnikov. Et les, les premières à... se ah. sont arrivées, en... arrivées là-bas avec la guerre du Biafra. Ah. Le, gars, le gars à genoux. On ne sait pas qui a le plus peur. Ah. Avec cet animal en face. Si Est-ce est qu'il bien... se défend Est-ce qu'il attaque ouais. Pourquoi est-ce qu'il était à genoux d'abord Ben oui, il fait peur. Hein et la calache est faite de manière très très soignée. Hein il y a la hausse, il y a, il y a tout. Et le visage, la, la chevelure, la chevelure, et tout, tout ça est, est fait très finement. Et puis il y a le bleu, bien sûr, ah, le, bleu le bleu guillemets. Bleu. Hein on n'a surtout, surtout pas fait une collection d'art africain pour nous... D'abord, la, colle, la collection d'art africain, euh, par définition, c'est un côté figé, c'est un côté, c'est euh, un côté obligé, parce que déjà, il y a aussi quelque chose dans le mot. Si vous dites, je fais une collection d'art africain, automatiquement, les gens vont traduire en disant, ah, il des a statues. des sculptures, voilà. il a des masques, a des etc. Or, nous, ce qu'on voulait surtout pas, c'est acheter ce genre de choses. C'est l'éternel hein problème entre l'art, l'artisanat et tout ça. Moi pour moi, c'est un faux problème. Il y a ce qui est beau, ce qui est réussi. Et pour actuellement, bah pour vous dire où on en est dans la déchéance totale, je commence à acheter ce qu'on appelle des « toys » les toiles c'est des formes des ouais. formes industrielles en plastique sur lesquelles vous avez des artistes qui font des graphismes différents là il y en a qui sont des pièces uniques il y en a qui sont éditées et vous avez des choses qui, qui peuvent être extra extraordinaires là donc vous avez des choses fabuleuses c'est vraiment des petits objets en, en plastique bon ben je vois pas moi pour moi c'est aussi réussi que que qu'une qu'une sculpture Alors j'ai ouais. ma collection personnelle ouais. hein, notamment des, des... Des bracelets, j'ai quelques gros ah non, torques. J'en ai une petite demi-douzaine. Non, non j'en ai une douzaine. Ils sont magnifiques. J'ai gardé quelques bronzes. Quelques bronzes. Oui. Mais j'ai besoin de ça pour vivre. Ils sont d'ailleurs dans mon, dans, mon, dans mon local à moi. Hein, c'est moi qui. J'en ai besoin. Mais Denise, elle, effectivement, euh, une fois que le sujet est terminé, c'est terminé. Moi, je ne suis pas stockeuse du tout. Elle n'est pas stockeuse du tout. Après, je suis ravie que ça parte en musée, parce qu'après, ben justement, autant que ça roule, que, que les gens apprennent des choses... Que Moi, gens... j'ai une approche très, euh, très ludique de, de, de la collection. Actuellement, je... je non, toi, ce n'est pas la, valeur, la collection bon. Moi, j'ai trois collections en cours, hein, euh, dont des collections qui font rigoler tout le monde. Mais c'est des collections à, dont l'objet le plus, le plus cher... Euh, mais vraiment, le plus cher de plus cher, c'est 250 euros. Oui, mais c'est pathologique quand même. L'accumulation des petits chalets au Savoyard en bois qu'on savait tirer. lire ça c'est pathologique. Non, je dis que j'allais me constituer un lotissement à bon marché. Mais c'est un, un sujet d'échange. Pour nous. Et c'est quand même important d'avoir des échanges dans un couple. Mais en général, l'échange dans un couple, c'est les gamins. Le petit, les études, le truc, le machin. Bon, nous, on n'avait pas ça. C'est très rare les couples de collectionneurs parce que d'abord, les objets ne plaisent pas aux deux. Et ensuite, il y en a toujours un qui dit c'est bien joli, mais moi, j'aimerais mieux faire un voyage ou aller au ski ou je sais pas quoi ou acheter autre chose. bon Donc, en général, c'est. Puis alors, en plus, les marchands vous diront ils ont horreur des couples. Parce que ça, en général, il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut ça, et puis personne ne prend rien. Donc, nous ne sommes pas des professionnels nous sommes des amateurs plus ou moins éclairés dans certains domaines mais mais nous sommes fondamentalement des des amateurs voilà. ça nous empêche pas de gérer notre petit musée personnel nos collections personnelles bon chez nous il on ne porte pas de gants mais, mais mais on collectionne on a des ensembles on a de la documentation mais il nous manque une billetterie ah, ça c'est clair, chez nous c'est gratuit. Je comprenais, Alors, ce qui est gratuit c'est quand même suspect. Il faut être plus mitigé que ça. D'abord, quand on arrive à trouver un bouquin d'un ethnologue ou euh, une collection de musées où il y a des objets qui ont été ramenés par des ethnologues, on, on est super content parce qu'on se dit oh là, là ça c'est bien celui-là, on est sûr qu'il vient de là, qu'il servait à ça, y a, y a, y a, y a, on a toute la doc, c'est parfait. Ah, on respecte leur boulot. Hein. Donc ça c'est génial. Et bon, ce en fait, ce nous ce qu'on essaie c'est de redonner une identité à des objets sur lesquels il n'y a aucune référence, que les ethnologues euh, n'ont pas étudié. Euh, bon. Donc, donc euh, on adore quand il y a un travail d'ethnologue qui a été fait. En ce qui concerne la qualité des objets ramenés par euh, les ethnologues, euh, ben on est des fois peut-être peu réticents, parce que les ethnologues ont ramené, mais c'est leur boulot, des objets neufs, Souvent, pas toujours. Mais il y a une partie des objets ramenés par les ethnologues qui sont neufs, ce qui est génial au niveau de la documentation, mais au niveau de l'esthétique et de l'émotion, c'est moins bien qu'un objet qui a de la patine. Ce qui nous restait d'ethno, en fait, on, on l'a cédé au musée. et. et finalement c'était mieux que ça vienne ici que, que sur le marché. Oui. Et un jour on s'est dit, bon, il ben, faut, faut vraiment qu'on qu devienne adulte, qu'on lâche ça, et puis qu'on refasse un truc pour nous, mais pour, uniquement pour le fun. Alors là on s'est dit, euh, toute la partie documentation, la partie tout ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, là on fait vraiment uniquement pour s'amuser, pour que ça soit un peu une interférence, enfin un dialogue entre nous deux, et puis on s'amuse, point barre, on verra bien où ça nous mènera.